C'est un projet qui a été mis en place pour pouvoir faciliter la vie de tout particulier. Étudiants, élèves, petits commerçants et gens de toutes sortes pensant que le meilleur moyen d'épargner son argent est de le garder dans une caisse tout au fond de son lit. Ce projet est un service permettant à tout un chacun de ne plus perdre du temps à garder inutilement de l'argent chez soi sans s'attendre à quelques profits, car le montant épargné dans une caisse reste le même et ne fructifie point, et ce, peu importe la durée. Par contre, en utilisant les services AWAST 99, vous avez la possibilité d'épargner votre argent sûrement, selon une durée bien déterminée tout en profitant des pourcentages que génère votre dépôt. En effet, nous sommes là pour vous aider à acquérir une stabilité financière et un système économique sûr et rentable tout en vous gardant du piège de garder inutilement vos économies dans une caisse ou une tirelire non rentable. Nous sommes là pour vous offrir un service sûr et de qualité vous permettant d'épargner selon votre budget. Moins ou plus élevé, et vous garantissant des pourcentages fructueux afin de vous aider à entreprendre vos projets. Alors qu'attendez-vous? Contactez-nous vite dès maintenant pour en savoir plus sur nos services et nos opportunités d'épargne, à très bientôt.